Un ange, je séparé du lit d'où je naissais. J'ai vu ses ailes quelques instants avant de devenir aveugle. Une lumière froide s'est plongée plongé dans plongé mon iris dans en forme de. Mais, Depuis de sa créauté ne sors pas de, ne sort pas de ma tête Elle purge sa peine glacée entre deux os. Quand Césaire, elle a hissé ses ailes, elle s'est évanouie. Je n'ai vu que son talent et pas la souhait Sur le lit du son chiclet que celui de ma mère. On sent... Sorti de mon iris irradié, j'ai fui sa présence. L'anciété en sortant avec de sa chaleur. Mon temps depuis le, le drap blanc, rujolé au fond de mon lit. Depuis le drap blanc, et gelé non. au fond de mon lit. Des larmes. Les ressorts battant duel toutes les nuits quand je m'assoupis. La ferraille grince tandis que j'essaie d'oublier l'ange. Elle s'est mise à coculer Je me par le temps. Avec des seintes en rouge le Ronge les lames de couteau Qui larmes. me rentrent par les temples Le temps bascule depuis le ce temps-là temps Ce temps-là Les oh du sang sortent des orbites Le temps s'est consigné à la garde des revenants L'ange, lui, n'est jamais revenu L'ange, lui, n'est jamais revenu, il nage entre deux ciels, comptant les heures me restant, il surveille ma douleur, présent à chaque instant, il me tape sur les tempes, il n'y a rien à faire, le mal est fait, du sang sur les draps blancs témoigne tout le temps, il n'y a plus rien à faire, le mal est fait, il n'y a plus rien à faire, le mal est fait.